Une grosse modification d'équilibrage arrive sur les serveurs live dès demain, donc dès quasiment tout de suite. Il y a des modifications drastiques sur quasiment toutes les classes et les spécialisations. On a par exemple un gros nerf du machivre, on a un up du mois de marche-vent, un up du ferral. Dans cette vidéo, on va parcourir l'ensemble des modifications et on va voir pourquoi ils les ont fait et est-ce qu'elles font sens. C'est parti. Alors, le patch est ici, je te le mets également en description si tu as envie d'aller le lire par toi-même et te faire plaisir. Déjà, on a un bonus de la génération de menaces au niveau des tanks. On ne sait pas exactement de combien, ni exactement comment ça fonctionne, mais il y en a un, voilà, donc euh, ça sera plus simple d'être un tank pour générer de l'aggro. Ensuite, Feral, dégâts augmentés de 8%. Let's go Bon, évidemment, Feral, ça, c'est un graph que je vais utiliser un petit peu pour la vidéo, c'est le 95% percentile sur Nialota, sur le pré-patch. Bon, en gros, c'est le classement des DPS basé sur les meilleurs, les 5% meilleurs, sur le raid de Nialota, qui est probablement l'une des façons les plus aisées et les plus précises de voir une information sur les DPS. On peut voir que le feral est très bas, <rire> donc 8%, évidemment, ça lui fera du bien, il a du mal en ce moment, donc c'est vraiment pas déconnant, okay, ça, ça fait plaisir, c'est une bonne étape dans la bonne direction, je pense. On a une réduction des dégâts des compétences sur le Druid Resto de 5%. Bon, je sais pas si ça changera énormément, mais en tout cas, c'est le cas. Ensuite, au niveau du chasseur BM, on a une réduction également des dégâts des compétences de 5%, sauf sur Cobra Shot et Barbed Shot. Donc, c'est deux des quatre façons de faire des dégâts si on veut en chasseur BM. Mais évidemment ça reste un nerf assez conséquent Et d'ailleurs si on regarde évidemment Les chasseurs BM sont assez hauts Donc ils resteront bien et ça devrait pas Trop impacter non plus Mais petit nerf quand même du chasseur BM Ensuite au niveau du chasseur précis gros changement On a volé donc salve en français Qui a ses dégâts réduits de 30% C'est énorme Pour rappel salve c'est ce truc là Donc tu as 45 secondes de cooldown Tu fais des dégâts de zone en 6 secondes Et du coup tu as trick shot. Pendant que la, la, la salve est active. Donc tu vas tir-piéger. Ce qui rend la compétence très forte. Parce qu'elle permet déjà des choses qui ne sont pas possibles en temps normal. Par exemple avoir tir-piégé. Alors qu'il n'y a que deux cibles. Tu ne peux pas l'activer de base. Avec ton tir multiple. Si tu n'as pas au moins trois cibles. Donc déjà ça c'est trop bien. Et ensuite. Bah, du coup tu peux burst pendant. Tu n'as pas besoin de faire des rotations avec ton tir multiple. Ce qui rend salve ce talent extrêmement puissant sur des fights multi-cibles, et surtout en mythique plus, c'est goldé, et en plus ça fait très mal. Je vais te montrer un petit exemple. Ça par exemple, c'est le graphe du premier DPS sur conscience collective, en chasseur précis, sur une durée de fight de 3 minutes 4, ce qui est quand même très long, mine de rien, pour du mythique quand même. On peut voir que salve, donc voler c'est 15% de son DPS, alors qu'il y a l'effet en plus, qui fait que bah, du coup tu as ton tir piégé qui est actif. C'est très très fort, c'est-à-dire que même sans l'effet, ça fait déjà très mal et ça se justifierait de le prendre en soi, mais en plus, t'as cet effet sur le tir piégé. Du coup, forcément, c'était très fort et c'est logique, d'après moi, qu'ils lui mettent un nerf et 30%, c'est pas déconnant, et pour moi, ça continuera d'être largement joué, ça reste un très bon sort qui va continuer à faire mal. Mais je te laisse me dire évidemment ce que t'en penses toi dans les commentaires. Au niveau du mage, on a une petite nerf au niveau du mage arcane sur les dégâts de l'explosion des arcanes qui sont réduits de 8%. Bon, 8% c'est beaucoup, mais c'est loin d'être ce qui représente forcément la majorité du DPS du mage. C'est pas ça qui rend le mage arcane fort, là on peut le voir, le mage arcane est très fort, d'ailleurs c'est le premier à l'heure actuelle sur le percentile du pré-patch. C'est clairement pas Explosion des arcanes qui porte la classe, du coup est-ce que ça aura un impact réel et fort sur les endroits où le mage arcane est déjà, est déjà présent Honnêtement je ne pense pas. Honnêtement je pense que ça ne changera pas grand-chose et que le mage arcane reste, reste très solide. Il doit y avoir des raisons mais je ne sais pas exactement lesquelles de ce nerf. Ensuite, on a le mage Givre. Et là, et là par contre, on a des modifications énormes. La première, déjà, est monstrueuse. Hein. Ça change beaucoup, beaucoup de choses. Splitting Isolance. Les dégâts que tu fais avec ton javelot sur les cibles secondaires sont réduits à 65% au lieu de 80%. Pour rappel, Splitting Ice Hunt, c'est le talent digne 45 du Magivre. Ce talent-là, le talent qui est pris quasiment tout le temps en PvE parce que c'est incroyable. Les dégâts de ton javelot et de tes icicles, donc tes glaçons, font 5% de dégâts supplémentaires. Et il touche également la cible secondaire pour 80% des dégâts. Ça fait que le mage, en clive double cible, le Magivre, il est très, très, très fort et quasiment intestable. À part un démo destruit qui est capable de rivaliser. Il y a que ça! Magivre est incroyable. Il fait tellement mal dès que tu mets une cible en plus à côté, etc. Déjà, tu as peut-être pu voir un petit peu sur les vidéos que j'ai présentées de DPS des sur Shadowlands, sur le pré-patch. Magivre, c'est très, très, très fort. Et entre autres, grâce à ce talent. Donc, clairement, bon, voilà, ils s'en sont rendu compte. Ils l'ont nerf. 65%, ça reste correct. Mais évidemment, c'est un énorme nerf au niveau du Magivre. À ah, n'en pas douter. En plus de ça, ils ont réduit les dégâts du Javelot. De 10%. 10%. C'est monstrueux 10% de réduction comme ça. Ils ont augmenté les dégâts du, euh, du Freezing Rain Bizarre de 10%. Je pense pas que ça changera vraiment grand chose. Et ensuite, ils ont augmenté le talent Comet Storm de 5%. Pour rappel, Comet Storm, c'est sur la même ligne. Et c'est souvent ce qui est pris en PvP. Parce que tu t'en fiches un peu de faire des glaçons sur les cibles à côté en PvP. Donc, ça, ça a pris un up de 5%. Donc, ça fera un peu plus mal. Ça rend le talent un peu plus sympa. Est-ce que ça changera drastiquement grand-chose au niveau de la Comet Storm J'en suis pas sûr. Donc magir qui a pris énormément de tarifs. Et C'est pas le seul, hein. tu vas voir, il y en a d'autres qui ont pris également de gros tarifs. On a le mois de marche-vent qui a ses dégâts augmentés de 5%. Bon bah là, pareil, ça semble assez logique. Hein. Euh, il est très bas. <rire> C'est le plus bas. Donc bon, bah, ça semble pas déconnant. On a 5%. Euh, voilà, il pourrait même mettre 10% que ça, ça ne changerait, ça ne changerait pas grand-chose. Ensuite on a au niveau du paladin La frappe du croisé qui coûte désormais beaucoup moins de mana Effectivement ça coûtait très cher en mana ce truc Ensuite on a le bouclier du vertueux Qui a ses dégâts réduits de 15% Gros nerf du pal tank Parce que le pal tank fait mal Et bah c'était une des raisons En tout cas gros nerf du coup à ce niveau là Au niveau de l'aspect sacré On a Holy Shock qui augmente de 10% supplémentaire les soins donc Qui a été amélioré de 10% mode Gloire qui a été augmenté de 9% Et Glimmer of Light le talent Qui a été nerfé de 10% voilà, des petits ajustements au niveau du pal heal, globalement vers le haut, je trouve. Ensuite, au niveau du pal prot, la, le passif d'armure est réduit à 10% au lieu de 20%. C'est monstrueux ce qu'ils lui ont mis. Le pal prot, il a pris un de ses tarifs. Donc, 10% au lieu de 20% sur son passif d'armure. Ensuite, les soins de mode gloire sont augmentés de 9% mais quand tu le fais sur toi-même, basé sur la vie qui te manque, le maximum c'est 250% et plus 300%. Donc ça a été ajusté pour le coup, bon ça se vaut toujours, tu vas soigner plus tes potes et ça sera un peu moins le cas quand t'es pas ben en vie, mais ça va. Au niveau du palerette, les dégâts de toutes les compétences sont augmentés de 4%, là tu dis ouais, let's go, le petit palerette. Bon après il est là, mais sur SL et tout, il est quand même plus haut, avec les conduits et tout, il se met quand même pas trop mal. Mais on a des modifications drastiques au niveau de ses talents. On a, aussi, on a déjà Execution Sentence. Ça, c'est un talent sur la première ligne. n'a plus désormais une chance de faire des critiques et ses dégâts initiaux sont réduits de 25%. Donc l'effet reste le même, c'est juste les dégâts initiaux qui ont été réduits et ses euh, chances de critique. Le truc, c'est que ce talent-là, c'est difficile de mettre un avis fort parce qu'en fait, c'est un talent Burst. C'est-à-dire que c'est pas un talent qui est pris forcément. Quand tu regardes sur le raid de ou les joueurs, il y en a qui le prennent, mais la plupart ne le prennent pas. En gros, c'est souvent pris quand tu sais que tu vas faire un fight très court et que tu as envie de mettre un gros burst. C'est un des talents qui fait en sorte que le palerette, il a des groupes qui montent très hautes et qu'il est très bas le reste du temps. C'est que tu choisis vraiment de te synchro sur un burst. En PvP, c'est très très très fort. Ça met des patates de malade et en PvP, tu as envie de mettre des dégâts instantanés. Et bah ça, euh, ça les met clairement. Tu mets des grosses patates, des gros mode shots en PVP avec ça. Donc, il faut l'équilibrer à ce niveau-là. Ça me semble pas déconnant. La réduction initiale ne me semble pas déconnante non plus. Euh, est-ce que ça continuera d'être joué Je ne sais pas. En PVE, ça va dépendre. Même... C'est déjà pas le plus joué. Il est joué à hauteur de 15-20% du temps, mais il n'est pas tellement joué en PVE. Donc, est-ce qu'il est continuera d'être joué Sûrement en PVP quand même. Voilà. Après, n'hésite pas en tout cas à me donner ton avis à toi de palerette dans les commentaires. Ensuite, on a un gros nerf au niveau de Final Reconning, qui est un talent qui est sur 1 minute de cooldown et qui te permet d'augmenter pendant 8 secondes les dégâts de lumière à hauteur de 50% que tu vas faire sur la cible. Ça aussi, c'est un petit peu comme Execution Sentence, c'est un talent pour Burst. C'est-à-dire que tu vas tout aligner et tu vas mettre un gros Burst. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai fait sur la bêta, sur le palerette, ou entre autres on en avait un qui était particulièrement haut, et qui faisait des graphes à plus de 60 000 en DDPS en mode cible en pointe. Ça, c'est entre autres parce qu'il joue justement ces talents-là. Il a la Execution Sentence en premier talent et Final Reconning en dernier talent. Et en gros, il aligne tous ses talents et il fait le plus gros burst possible sur une frame donnée, parce qu'il aligne absolument tous ses cooldowns. Et bah c'est un peu comme ça que ça fonctionne ces talents, souvent effectivement ça va être pris en synergie ensemble et le but c'est de mettre un maximum de burst. Ce qui est également rend ça évidemment très fort en PVP. Et du coup ça, ça a été passé de 50% à 35%. Donc désormais pendant 8 secondes, toutes les minutes quand tu mets ce truc, sur auras ce A savoir que c'est sur la même ligne que les, les deux euh, d'autres euh, talents. C'est sur la même ligne que Croisé, qui est quand même souvent très pris, surtout en PvE, qui est très fort comme talent, et sur la même ligne que Sanctified Bryce. Et ça je vais t'en parler tout de suite parce qu'ils l'ont modifié également. Donc Sanctified Bryce, ce talent là, a ses dégâts qui sont augmentés de 50%. Pour rappel, ce talent là, il fait que tes ailes durent 25% plus longtemps, et pendant que tu as tes ailes, à chaque fois que tu vas dépenser de la puissance sacrée, tu vas faire des dégâts de lumière de zone, et ça ils l'ont augmenté. Donc ça, c'est un gros talent pour, par exemple, tout ce qui est Mythic+. Donc potentiellement, potentiellement on va avoir un up et euh, ce talent va être encore beaucoup plus joué en Mythic+. Et Final reconing va être sur des utilisations beaucoup plus de niche. Je pense qu'il pourra continuer à rester jouable, mais clairement, ça va poser des grosses questions. Parce que les autres talents sur la ligne sont forts, surtout euh, croisés, qui hein, est très très pris. En mono comme en multi, est-ce que Final Reconning va continuer de réussir à lutter contre ça je sais pas, je sais pas, c'est un gros nerf De 50% à 35% c'est un énorme nerf A euh, voir du coup ce que ça va donner Mais euh, bon après c'était très joué sur la bêta etc. C'est pas si surprenant C'était quand même pas mal joué Également sur les serveurs live Donc à voir ce que ça va donner, en tout cas un nerf drastique Au niveau du palette à ce niveau là Prêtre discipline. Alors là, c'est très simple. On a l'absorption du bouclier qui est réduit de 8%. C'est beaucoup. Et ensuite, on a réduit de 10% les dégâts de ses dots. Donc, que ce soit Shadow World Pain ou euh, Perge the Wicked, qui est souvent pris en talent qui, du coup, remplace le mot de douleur. Ok? Donc, le mot de douleur a ses dégâts réduits de 10%. Le talent dessus, c'est pareil. Et sinon, le bouclier a ses dégâts réduit de 8%. Donc, nerf au niveau du prêtre discipline. Relativement conséquent 8% ça reste beaucoup Une réduction de 10% sur son, sa dot de dégâts C'est quand même assez conséquent Au niveau du Rock finesse, Il y avait un bug qui faisait que des fois Au niveau de tes éviscérations Tu prenais les découvertes des faiblesses des autres Ça ça a été réglé Au niveau du sham heal On a la chaîne de soins qui a été réduite de 7% Alors en effet sur les serveurs live Je vais te montrer Là par exemple c'est le premier sur si Mot en mythique Sa chaîne de soins c'est 42% quasiment de ses soins <rire> Donc évidemment, bon voilà, ça représente énormément, et l'ajuster c'est pas déconnant, dans tous les cas au niveau du gameplay de Shadowlands, il y a plein d'alternatives, c'est pas forcément ce que tu vas utiliser le plus J'en ai pris un autre là au niveau de Shadowlands, celui-là qui avait une chaîne de soins qui était également assez haute, mais l'ont pas tous C'est-à-dire qu'il y a des gameplays un petit peu différents, on a d'autres qui vont beaucoup plus se baser sur un uptime permanent au niveau des ripcits, des remous, etc... Donc, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de façons de faire, et chaîne de soins n'est pas forcément la seule façon de faire, donc, donc pourquoi pas En tout cas, effectivement, c'était très haut, surtout sur les serveurs live, c'était également haut sur pas mal de logs de mecs sur la bêta, 7%, ça paraît pas si déconnant que ça. Ensuite, on a une modification au niveau du leveling du chaman Resto, mais bon, euh, voilà. Bon, et du coup, chef de soins ça impacte également, évidemment, euh, l'élémentaire et, les, les, et le Shaman Amelio, mais bon, c'est une moindre mesure, c'est quand même moins important sur eux, donc j'en parle moins, mais c'est une modification sur toute SP du chaman. Et ensuite, là, il y a le moment où tu vas te régaler, parce que, ben, parce que... Je sais pas, il y a quand même beaucoup de joueurs Il okay, y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos Et qui aiment le guerrier, voilà un point C'est incroyable, du coup qu'est-ce qu'on a à ce niveau là, le guerrier arme à ses dégâts Qui sont augmentés de 6% sur ses compétences On a Cleave, le talent qui ne remplace désormais plus Sweeping Strikes, donc je vais te remontrer Ça rapidement, donc tu as ce talon là, ligne 40 du euh, du petit gars Et effectivement c'était, franchement c'était relou quoi Donc ça fait en sorte que tu frappes 5 cibles devant toi Ça... Ça inflige également blessures profonde donc ça inflige ta maîtrise, et ça consomme également surpuissance si tu l'as. Le truc, c'est qu'avant, tu peux le voir, ce petit bout de texte au niveau du, euh, au niveau du sort, remplace Sweeping Strikes. C'est-à-dire que du coup, tu ne pouvais plus faire tes euh, attaques circulaires si tu prenais ce sort. Ce qui, du coup, bah, le rendait nettement moins intéressant, parce qu'attaque circulaire, c'est très très fort, et c'est des façons principales de dps sur un guy arm donc forcément c'était chiant et c'était très peu pris et euh, dans quasiment tous les cas dès qu'il y avait un peu de, mon de cibles de multi cible, ça partait sur du bon euh, warbreaker des familles frappe du colosse en zone on n'en parle plus entre autres parce que bah, se, se priver d'attaque circulaire c'est chiant et donc ça ça représente un up monstrueux tu as les dégâts qui sont augmentés et tu vas pouvoir enfin faire des attaques circulaires et quand même jouer cleave ce qui va quand même te faire des gros dégâts de zone à quelle point ça sera fort ou pas, honnêtement, j'ai pas les connaissances à l'heure actuelle pour te dire, mais en tout cas, je suis bien content que ce soit le cas. Au niveau du guerrier, Fury, on a les dégâts de toutes les compétences augmentés de 10%. Cet up est monstrueux. C'est un gros up au niveau du guerrier Fury. Les dégâts de tourbillon, c'est un petit peu réduit sur les cibles à côté, 45% au lieu de 50%. On a Blade Storm, donc le tourbillon qui a ses dégâts augmentés de 8%. Et ensuite, on a Frenzy, donc le talent... Qui a été un petit peu changé, avant ça te filait 3% de hâte par stack quand tu fais des saccagés, jusqu'à un maximum de 3 stacks, donc tu peux avoir 9% de hâte au maximum, désormais c'est 2% mais c'est 4 stacks, donc tu peux avoir 8% maximum, ce qui est quand même un nerf assez conséquent de ce talent au niveau de Frenzy. Mais bon, t'as tes dégâts augmentés de toutes les compétences de 10%, est-ce que ça suffit pas à te faire plaisir Regarde ça, le War Fury il était assez bas, il était, euh, voilà, un troisième en partant de là-bas <rire> on, on va compter dans ce sens-là, il est troisième, il est troisième il y a peut-être moyen que, voilà, ils il se mettent un petit peu mieux Il était vraiment très bas, hein. là on peut voir hein, Feral, Marchevent et Fury, euh, c'est vraiment le trio de fond Donc là ça peut les remettre au niveau du DH potentiellement, au niveau du raid peut-être, ce qui est vraiment pas mal je trouve et du coup ça sera tout, pendant que Never fait son gros dodo, je te laisse là-dessus, donc des grosses modifications, euh, un énorme nerf au niveau du givre. honnêtement je m'attendais déjà pas à ce que ce patch arrive comme ça sur les serveurs live du jour au lendemain, donc, bon ok ça va changer beaucoup de choses je pense, franchement euh, il est vraiment conséquent ce nerf, ça m'a pas mal surpris, des petits up à droite à gauche au niveau du feral, du marche-vent etc qui me semblent complètement pertinents, des grosses modifications au niveau du palerette, on peut voir également des modifications au niveau du Chap Hill. bref, Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi Est-ce que t'es triste Est-ce que t'es bonheur Est-ce que t'es chagrin N'hésitez évidemment pas à aller t'abonner à la chaîne. Si ce c'est pas déjà le cas, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens encore qui ne sont pas abonnés. Hmm. Je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi.